Alors, en ce qui a trait à ce sujet qui bat son plein durant ces derniers temps, nous mêmes comme avocats, on peut donner notre position à savoir, est-ce que Félix Badjo est en droit de sommer des autorités, des particuliers, des personnalités, pendant que les mêmes, les non-situations, il est recherché activement par la police. Très important avant que nous baions opinion juridique non que dit la loi qu'est-ce qu'une sommation avant tout Yo tu, une sommation son acte d'huissier avant tout. Elle dit c'est un acte préparé par un huissier. De deux, une sommation son acte est un acte extrajudiciaire, c'est bon acte d'instance. un avertissement lié, sont mise en garde. Maintenant, est-ce que tout le monde a fait sommation? Oui, tout le monde a fait sommation. Automatiquement, On qu'on doit les y. Euh, normalement, est-ce qu'on sommation qui a lié au tribunal? Non, sommation qui a lié au tribunal. Vous comprenez? Mais par contre, il y a deux dossiers qui fait, on a besoin d'une sommation pour mode de preuve. Maintenant, dans le cas qui nous concerne, celui de Félix Badjo, est-ce que Badjo a sommé la euh, personnalité? Oui, il est capable. Parce que, n'oubliez pas que Félix Badjou est un recherché par la police. Son nom figure dans un rapport. Il serait impliqué. Il serait. Maintenant, est-ce que serait impliqué ça enlever le droit à l'exercice de ses droits civils Non. Et là, on va râler l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, on a dit, nul ne peut être déclaré coupable pas avant même qu'un jugement n'ait été rendu par un tribunal compétent. Nul ne peut être déclaré coupable. cest à pour M. Badjo au regard de la convention internationale relative, de la, alors au regard de la déclaration universelle des droits de l'homme, il est un présumé innocent, jusqu'à ce qu'un tribunal compétent ait rendu un jugement et dans lequel le jugement ce même juge prononce l'enlèvement ou bien l'anéantissement de l'exercice de ses droits civils et politiques c'est très important dans quatre dossiers ça Bajo pourquoi objet d'un jugement dans quatre dossiers ça audience un procès qui fait le dossier est toujours en phase d'instruction et moi, moi, dit, que même si il y a qui dit est-ce que est inculpé Même s'il est inculpé, il tape tout sommet. Oui, il a tout sommet, même s'il est inculpé. Même l'homme a un petit problème avec la connotation inculpée, parce que le concept inculpé porte atteinte encore à la présomption d'innocence. Donc, des bouts d'inculpé, c'est comme si, implicitement, ou fouillé mon dossier, mais non, dans le bas, Et si, lors de l'instruction, il est que mon savoir qui a pas pour lui a fait que vous prochain là. Là, parenthèse, que vous est-ce que s'il il devant une juridiction d'instruction, il peut Oui, il peut Est-ce que s'il devant un procès criminel, il Oui, il peut Il ne peut pas assumer il pas exercer ses droit, C'est le tribunal qui a prononcé un jugement qui condamne les. et même côté, il doit civils ses politiques. Maintenant, que dit la loi pour rester en justice, il faut quatre conditions. Le droit, l'intérêt, la qualité et la capacité. Vous en là? Maintenant, dans le débat que tu as fait là, il y a des gens qui a dit est-ce qu'il y a une qualité Est-ce qu'on recherche par la justice de qualité Est-ce qu'on est fugitif de qualité Le fait que son recherche sont, sont fugitif, est-ce que ça enlevait pour autant l'exercice de droit civil Non, malheureusement. Vous êtes là droit civil au cas enlevé, c'est jusqu'à ce que vous prononce un jugement. Et dans le jugement, il faut que vous le droit civil. Malheureusement. Donc, je suis obligé de le dire. Je ne suis pas l'avocat de Badjo. Je donne mon avis technique, mon avis d'avocat, parce que moi, là pour éclairer l'interne pile, mon capteur cap Donc, droit pendant sensation, pendant sentiment. Et il faut dire le mot du droit. Il faut dire ce que dit la loi. Eh bien, dans le cas qui concerne M. Badjo, ce qui concerne maintenant, c'est il a la possibilité de sommer, d'ester en justice, même si tel cas cité, si on ne pas rétracté. Maintenant, il revient aux autorités policières et judiciaires de faire ce que les doigts. Et pas bah, même pas les aboufait. Il revient aux autorités judiciaires et policières de faire ce qui, ce qui doit être fait. Maintenant, l'heure où on constate que Badjo somme, Peut-être que ça met à nu la faiblesse des autorités policières et judiciaires. Parce que Badjo n'a pas supposé qu'il y ait une possibilité pour la faire ça. Non. Non. Non. Si nous connaissons nos rapports à câble, côté que Badjo est intéressé, Badjo concerné, concerné, nous-mêmes, nous sommes supposés faire tout ça qu fait pour que Badjo derrière les barreaux. Mais il n'est pas derrière les barreaux, maintenant, il est en train d'user, d'utiliser les prérogatives que la Constitution lui confère, celui d'estimer en justice. Donc dans ça, on a conclu pour qu dire que oui, Badjo, au regard de la DDH, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une possibilité pour le sommer et rester en justice correctement. Donc, on a si vous allez au tribunal, vous arrêtez, ça sera son autre bagage. Est-ce que vous arrêtez dans le procès On ne sait pas. Mais une chose est certaine. Jusqu'à preuve du contraire, les cas est-il en justice correctement. L'une n'est au-dessus de la loi. Personne. Monsieur l'huissier a son travail à fait. L'huissier fait son travail. Il n'est pas impliqué dans le cas de dossier, malheureusement. Monsieur Bredon, nous sommes en phase d'enquête. Si le dossier devant le juge d'instruction, le juge d'instruction carré le juge Oui. Si le dossier devant le juge d'instruction, le juge d'instruction carré le juge Clair. Vous comprenez Il y a un pouvoir discrétionnaire. Et en vertu de ce pouvoir discrétionnaire, il, il appelle qui il veut. Il appelle qui il veut. Donc, on pensait, si euh, l'huissier a travaillé, si le juge a travail, mais on ne dit pas que l'huissier est impliqué. On ne dit pas ça. On dit ça. Mais cependant, dans le pouvoir discrétionnaire que confère la loi aux juges d'instruction, oui, il est l'avocat les avocats, les, -les huissiers, pour faire connaître, etc., pour poser des questions. Voilà. Et différentes non, non, il y a, il y a, <laughs> il y a un jour frère. Un jour frère qui voit trois jours ordinaires. Maintenant, côté, côté ça qui n'a pas été intéressant, c'est que, et si Badjo t'a décidé de citer Mounzao Et s'il t'a décidé de citer au correctionnel Est-ce qu'il n'a pas être? Voilà la grande question. Or que dans la sommation, il mettait ses pour peut-être lui. Et l'avocat est, si est, est là. Est-ce qu'il apparaît S'il apparaît, ça va passer. C'est là que je est intéressant. Vous comprenez Vous ne pouvez pas faire ça. Vous faire Sinon, il faut constituer un avocat pour un cabinet d'avocats et puis attendre la suite nécessaire. Voilà. Vous ne pouvez pas faire Parce que c'est sûr, euh, si vous met, mais si vous ne faites pas une sommation responsive, Badjo a cité quand même. Donc, il y a un badjo cité ou. Et puis, après ça, pour le tribunal, pour la décision, pour le point. Et puis, pour le monde venir, pour faire valoir le droit correctement. Oui, il y a quelqu'un qui dit ça vraiment. Oui, c'est de la provocation. Parce que, regardez-moi, il ne le comparaîtra pas. Il va pas venu. Il va pas venu. Il va pas venu. C'est sûr et certain il va pas venu. Si il vient, il dit qu'on est que... Toute unité, BLTS, BRI, SWAT, DCBJ, tout a débarqué dans le tribunal de Vindbrande. Or, que les lingues procédales ne sont pas couvert par l'immunité, Il ne pas venir. Vous comprenez ça, vous devez attendre la suite parce que la suite est beaucoup plus intéressante que le début. Pour ce qui est nécessaire, nous-mêmes comme avocats, nous disons, nous nous constituons avocats et nous pouvons faire ce que nous devons devant la loi.